Bonjour, bienvenue dans l'univers du yoga. Euh, je suis David Tenez, j'enseigne au Stade au Sacretel, aux universités de Paris. Euh, je vais vous proposer aujourd'hui de revisiter les postures assises, essayer d'avoir le dos droit sans arrêt. C'est une condition très importante pour les relaxations et bien sûr ensuite pour les méditations. Donc la première chose, je vous conseille d'avoir un petit coussin pour surélever un petit peu vos fesses, un coussin très dur. Une des premières conditions importantes, ensuite de chauffer un petit peu, hein. on peut chauffer les chevilles, les genoux par des exercices. On a des massages chinois qui fonctionnent très bien, des automassages chinois qui fonctionnent très bien sur les jambes, mais surtout, voilà, c'est les, les articulations qu'il faut chauffer, parce que vous avez sollicité énormément les articulations du genou, de la cheville, vous allez vous en avez apercevoir, et des hanches. Je vous conseille de les tenir 30 secondes au départ pour ne pas forcer trop, la première c'est celle du papillon donc la posture du papillon on peut la, la tenir bien sûr le dos droit je vous le rappelle elle peut être un tout petit peu dynamique au départ ce qui peut être une forme d'assouplissement qu'on travaille très rarement en yoga mais qui existe dans cette petit euh, exercice du papillon l'intérêt ensuite c'est bien sûr d'être le dos le plus droit possible et de tranquillement vivre la position et progressivement euh, la position un petit peu, les genoux se rapprochent progressivement du sol sans forcer trop. On peut appuyer un petit peu avec ses avant-bras tranquillement en dosant bien. Bien sûr, on va pas jusqu'à la douleur, on s'arrête avant. On a tout notre temps. Voilà, donc, les gens qui sont plus ou moins capables d'aller jusqu'au sol ou beaucoup moins, ça n'a pas d'importance. L'important c'est de faire l'exercice. Le deuxième exercice, ça va être la posture parfaite. Donc on va travailler d'abord sur une seule jambe, pour être bien à l'aise, voilà, il faut remettre le talon sur une ligne qui est juste à côté du périnée, donc il faut vous installer correctement pour être capable de mettre sa deuxième jambe exactement dans le prolongement, les deux talons sont sur la même ligne, et je vais essayer de retrouver une position la plus confortable possible, mais assise et le dos droit. On peut céder avec les mains derrière si on n'est vraiment pas à l'aise, puisque l'important c'est d'avoir le dos droit dans cette position. On va rester une trentaine de secondes, tranquillement, 40 secondes si on est très à l'aise, il hein, ne faut pas hésiter. La chose importante c'est de changer de jambe, on a toujours une jambe beaucoup plus facile que l'autre, totalement asymétrique en fait, et vous allez voir qu'en général il y a une position qu'on préfère nettement à l'autre. Pareil, une trentaine de secondes, 40 secondes, c'est la position parfaite, position du scribe. A partir de là, on va se décontracter un petit peu à chaque fois, entre penser à bien vous décontracter, relâcher. La position suivante est une initiation lotus, donc un demi-lotus, c'est encore plus sollicitant. Donc je vais essayer de mettre mon, jeu, mon talon le plus proche possible de l'aine. L'objectif, c'est que ma plante de pied s'oriente vers le ciel progressivement, et bien sûr que mon genou, qui va peut-être commencer à cette hauteur-là, descendre progressivement vers le sol, ou pas tout de suite, ce n'est pas important, l'important c'est que vous soyez à l'aise et le dos droit toujours, là vous serez peut-être obligé de vous appuyer sur la main, ce qui n'est pas grave du tout non plus, on est une position le plus confortable possible. Et progressivement, si on se décontracte un petit peu, on essaye d'aller poser au moins en direction du, du sol son genou. C'est le demi-lotus très classique. Je ne vais bien sûr pas tenir trop longtemps au départ, éviter les douleurs, éviter trop de crispation. Je vais changer de jambe, obligatoirement, même chose, je fais bien attention de poser bien mon talon contre laine, et progressivement on s'aperçoit de la même façon qu'il y a une jambe qui est un petit peu souple, un peu plus souple que l'autre, les articulations un peu moins vieillissantes, on a souffert un peu de certains traumatismes, surtout si on a fait du sport beaucoup, des genoux, des chevilles, et il y a un genou qui est un petit peu plus récalcitrant une cheville, donc on ne force pas, on assouplit tranquillement, on se relâche toujours le dos droit. Il y a une combinaison des deux qui est intéressante. Donc bien sûr je décontracte, je prends mon temps entre chaque situation assise, hein, une trentaine de secondes. Et je vais combiner la position parfaite avec le demi lotus. Donc je mets une jambe en position parfaite, comme je tout à l'heure, et l'autre je la mets en position lotus. ma cheville en général j'essaie de me redresser toujours respirer calmement de ne pas me crisper s'il y a douleur j'arrête tout de suite il n'y a pas de raison qu'il y ait des douleurs ou de se faire mal surtout bien sûr je peux toujours la faire dans l'autre sens comme d'habitude hein. ou 30 secondes 45 secondes minutes je vais rechoisir exactement le contraire la position parfaite pour la jambes j'espère pas faire la même en vous parlant et je vais aller de l'autre côté toujours pareil, je me relâche j'essaye d'être le dos le plus droit possible, si je dois mettre une main derrière pour me redresser j'hésite pas une seconde la dernière position assise la plus classique c'est celle du diamant, donc là je vais continuer à décontracter un peu mes jambes, c'est celle qui sollicite le plus les chevilles donc là j'ai besoin en général d'aucun support, même si je peux mettre sous mes fesses, un petit coussin et pas, puisque là, je vais solliciter les chevilles dans cette position-là d'une façon assez importante. Même très importante. Donc Au début, je m'assois sur mes talons tranquillement, je me redresse, je respire tranquillement. et J'ai plusieurs solutions. Il y a plein de variantes à partir de cette position du diamant. Où on va se pencher un petit peu en avant et même très très loin, et surtout se pencher en arrière. Il y a une posture qui s'appelle le chameau, où on va commencer à remonter un petit peu nombril vers le -ver ciel. Il y a aussi bien sûr une autre position où on va les poser les avant-bras jusque derrière, donc là ça sollicite de plus en plus effectivement. Donc euh, vous êtes comme ça, tranquillement, les mains au sol, c'est contracte. L'important c'est ici, bien sûr, de, de rester au départ dans cette position. Et c'est la position évidemment, une des positions très très classiques du yoga. Voilà. On progresse doucement, on fait attention à ses articulations, on les bouge tous les jours. C'est le secret de la jeunesse. Bonne pratique un peu tous les jours et demain le soleil se lève.